Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans un petit éclair d'occasion, on va voir les jeux vidéo qu'on trouve bien viens de sortir le travail, donc euh, on va voir si je trouve des jeux ou pas du tout. Moi les gens me regardent un peu bizarre, ils doivent se dire c'est un ouf lui, y <rire> est presque ouais, je suis presque un ouf, donc voilà, vas-y, à tout de suite Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, les amis, j'ai encore craqué. Je suis retourné à un éclair d'occasion, donc voilà, je kiffe trop le clair d'occasion. Et j'ai pas, bon, j'ai trouvé un peu de jeu. Et je trouve que les prix, franchement, c'était correct et j'en suis content. Bon, vraiment, il va falloir que je me calme parce que ça commence à faire mal au portefeuille, tous, tous ces achats jeux vidéo. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, hein. Mais ça, c'est de... que théorique. D'arrêter, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc voilà, bon, je vais vous présenter les jeux qui rentraient. J'ai rentré du PS2, PS3 et du PS1. Je n'ai pas rentré grand-chose, mais je suis quand même content d'avoir entré. Alors, on va commencer par les jeux PS2. Et oui, jeu PS2, j'ai entré un jeu qui est un peu pourri, mais bon, je ne l'avais pas dans la collection. Et... Enfin, du moins, il me semble. Enfin, j'espère. Alors, le premier jeu PS2 que j'ai rentré pour 2 euros, parce que bon... Les jeux de magasin est affiché 1,99€. Franchement, il est 1 centime, je m'en fous. Donc, j'ai arrondi à 2€. C'est Bass Master Fishing. 2 balles. Il est complet. Nickel. Ah, d'ailleurs, va voir que je commence à. La méthode que j'ai vue, retourner les notices. Ça, ça les habille moins, les jeux. Ça habille moins les notices, je veux dire, excusez-moi. Donc, voilà ouais, complet. Il est à. Il est nickel de chez Nickel, franchement. C'est ça que je kiffe chez Claire Occasion le plus souvent. Bon, pas tous les cours. Hein. Les jeux PS1, je trouve c'est un peu moins le cas. Sauf ceux que j'ai pris. Mais généralement les jeux PS2, PS3, Xbox 360. Euh, toute console, les jeux sont vraiment en état nickel. Je sais pas si ils sélectionnent bien ou pas. Je sais pas comment ça se passe. Mais franchement, à ce niveau-là, je suis pas déçu les gars. Je ne suis pas déçu. Donc, la voilà, bass fishing, deux balles. complet. Je suis content. Ensuite, on continue sur les jeux. C'est une légende des jeux vidéo. C'est bien sûr Tomb Raider, légende. Qui est complet. Que j'ai touché à 3 balles. 2, 4, 9 mais on va arrondir à 3 balles. Nickel. Avec la petite notice que je retourne tout de suite dans le sens contraire. Et le jeu. Nickel. Ah, c'est pas un CD bleu. C'est pas un CD bleu, c'est un CD gris. Bon, je sais pas ce quoi la différence entre CD bleu et CD gris sur PS2. Mais bon, en tout cas, je suis content. J'ai tué ça. 3 balles, Tomb Raider Legend en état nickel, boîte nickel, CD nickel, tout est nickel dessus. Je suis vraiment très très content. Ensuite, on va passer sur de la PS3. Bon, j'ai chopé qu'un jeu PS3, mais j'en suis content car il me semble que je ne l'avais pas, franchement, les gars. Il Faut vraiment que je vérifie parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai, euh, que je pensais ne pas avoir et en fait que j'ai, et vice versa. Donc, euh, vraiment, il faut que je fasse du tri dans ma collection. Je pense que je vais essayer de m'occuper euh, avant l'été. Donc, voilà. Voilà, alors, pour revenir au jeu. J'ai chopé Dragon Edge 2 à 4 balles. 4 balles. C'est moins cher qu'un kebab. Un kebab, je crois que c'est... Avec boisson et tout, c'est 5,50 5, ou un truc comme ça. Euh, voilà, il est là, complet. Nickel. Franchement, le jeu, il est... Je crois qu'il est... Like, entre la boîte et le CD, je crois que les gars, on va dire qu'il est... Franchement, non, limite, limite, boîte nickel, c'était nickel, tout est nickel, notice nickel, tout est propre. Et ça doit être une version européenne, car euh, pourquoi je dis ça Moi, bon, non, c'est écrit en français, tout est écrit en français, mais ce qui me laisse ce qui doute, c'est UK18. Donc, au lieu écrit PQ18, c'est écrit UK18. Donc, je ne sais pas c'est quoi la différence sur le CD même. Bon, en tout cas, voilà, je suis quand même content, notice complète, et je le mets tout de suite en arrière, voilà. Donc, pour rappel, Dracon Edge, 4 balles, les gars. 4 balles. Je suis quand même content. Bon, je me prépare. On passe sur les jeux PS1. Vous attendez pas, hein, c'est pas du lourd, mais c'est quand même correct. Et je crois que les prix, j'y trouve vraiment correct pour ce jeu PS1. Et franchement, ils sont en état nickel. Alors, il y avait d'autres jeux qui étaient vraiment à prix très correct. J'avais kiffé, que je voulais prendre sur PS1. Quand je les ai pris, je suis arrivé en caisse. Alors, je ne m'en rappelle plus utile. petite. Mais je suis arrivé en caisse et j'étais dégoûté. C'était grave euh, comme Fighting Force et tout, qui était vraiment pas cher. Mais c'était rayé à mort, je me suis ah, non, Moi, ça me fait chier les jeux rayés. Alors, quand c'est un peu rié, euh, ça passe. Il y a une limite. Mais quand c'est très rayé, non. Car le jeu, tu vas y jouer. Il marche. Hein. Ils te disent, oui, on a testé. Il marche. Alors, c'est vrai, peut-être que le jeu il marche. Mais il faut savoir que quand tu joues au jeu, un jeu qui est bien rayé, surtout sur PS2, sur PS2, PS1 et tout, toutes ces vieilles consoles. Le jeu n'est pas installé sur ta console avant. En gros, à partir du moment où tu as mis ton, ton jeu sur la console, il peut marcher, mais certains passages du jeu ne pe peuvent bloquer. Et c'est ça qui est dérangeant. Donc, c'est pour ça que dans le doute, je n'ai pas voulu prendre. Euh, et même, franchement, pour la collection, j'aime bien avoir des jeux en état nickel. Alors, le premier que j'ai chopé, c'est V-Rally. C'est un monstre du jeu vidéo, du jeu de, du jeu de course, enfin du jeu de, de rallye. C'est un jeu qui était fait par Infogramme à l'époque. Il est. Infogramme, je pense que ça existe. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ou ça a peut-être été racheté, je ne sais plus. Donc il en état nickel. Il y a quoi Il y a même le ticket de caisse. Ah il y a le ticket de caisse de tout ce que j'ai acheté. Et Verali, j'ai chopé 3 balles. 3 balles Verali. 3 euros. Nickel, notice. Était... Franchement à l'époque, ils étaient très très bonnes notices, je trouve. Hein. Et le jeu en état. Franchement, il est nickel de chez Nickel. On ne croirait pas que le jeu a 30 ans ou 25 ans ou je sais pas quel âge. Il est nickel de chez Nickel. En plus, le pire, c'est que sur les jeux PlayStation 1, les CD sont noirs. Et ça se voit facilement quand ils sont rayés. Donc voilà. 3 euros. Je suis content. Ensuite, pour finir cette vidéo, le dernier jeu que j'ai chopé, c'est G.P. police alors, moi, je n'ai pas connu à l'époque. Enfin, si j'avais vu le jeu et tout, j'avais vu plusieurs fois, mais je jamais joué. Là, c'est chose faite. J'ai dans ma collection, j'ai eu à 3 euros. Franchement, vous avez vu, les gars, franchement, le cœur occasion, c'est vraiment des prix sympas, je trouve. Euh, notice complète. Il est sur deux CD. Il est sur 2 CD. La boîte est vraiment en excellent état. Mis à part une petite euh, fissure, de, quelques petites fissures devant. Mais sinon, bon, c'est quand même correct, franchement. Je suis content. 3 euros et je crois que j'ai regardé avec ça avec vous les gars. Je crois que les CD, alors là c'est des 2 comment dire, est CD2 Il est il est nickel, franchement nickel de chez nickel. Et CD1, ça doit être pareil. Ouais, parce que j'avais regardé ces trucs, j'avais regardé avant de prendre. Et CD1, ouais c'est pareil, nickel de chez nickel. Donc voilà, je suis quand même bien content. Ça a été une bonne rentrée. Magnifique, en tout cas, voilà. Euh, je crois que je vais encore craquer. Je vais encore aller dans un quart d'occasion. Je vous enverrai, je vous ferai une vidéo. Mais je pense que je vais encore craquer. Je vais faire prochainement une vidéo encore dans un d'occasion, à mon avis, parce que je vais sûrement y retourner. Mais c'est plus fort que moi, les gars. Je craque, je craque quand, je suis dans un... quand il y a un Leclerc. Quand je suis en déplacement, je suis souvent en déplacement. Dès que j'ai fini mon travail, je regarde si dans le coin il n'y a pas un Leclerc d'occasion. Bon, c'est pas encore très répandu, mais dès que j'en vois un, j'y vais. En réalité, d'occasion, je trouve vraiment beaucoup de choses. D'autres, j'en trouve beaucoup moins. Mais voilà. En tout cas, j'espère que si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Pas tout le travail là, tu connais quoi, à force. Bon, en tout cas, j'espère à bientôt. Bye. Ciao tout le monde.